Salut les astros, où que vous soyez sur cette planète, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Astro Generator pour préparer vos soirées d'observation. Allez, c'est parti! bonjour les amis aujourd'hui on va voir astro j'ai ici le raccourci sur mon bureau pour ouvrir astro Generator que vous trouverez sur internet très facilement en tapant astro Generator dans votre moteur de recherche vous téléchargez le programme vous l'installez c'est facile alors aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment générer une soirée grâce à ce petit logiciel d'abord on va il va falloir le personnaliser c'est à dire que vous allez lui donner votre localisation c'est à dire votre département hein, ou votre pays, donc la France 59. Et puis ensuite, vous avez la liste de toutes les villes, enfin de toutes les grandes villes ou les villes de, en tout cas importantes. Vous choisissez celle qui vous conviendra le mieux. Voilà. Et les coordonnées sont déjà affichées. Vous pouvez ajouter un autre lieu d'observation si vous faites des déplacements avec un club d'astronomie, si vous partez en vacances, etc. Ensuite, le télescope. Donc ici, j'ai deux télescopes qui m'intéressent le 114-900 et ma 70-900 Astro Junior Bresser, donc sont des télescopes que j'ai ajoutés à la liste. Vous avez toute une liste native, hein, des celestron des Dobson, des Matsukov, des Orion, des Skywatcher, etc. Voilà, tout simplement, pour ajouter un télescope, c'est simple. Ici, vous, vous mettez le nom du télescope, hein, peu importe le nom. Vous choisissez son diamètre, sa focale, éventuellement sa marque dans la liste, s'il n'y a pas de marque, vous mettez, pas, vous mettez APM, hein, pas de marque, euh, et vous ajoutez ici le télescope en cliquant sur ce bouton, les oculaires c'est la même chose, vous avez ici la collection des trois oculaires que je possède, 10, 20 et 32 mm, euh, il suffit simplement d'ajouter, par exemple si vous avez un 12 mm, voilà, vous ajoutez un 12 mm à votre collection, vous pouvez le supprimer également. Voilà, donc il y aura sans doute des, euh, des oculaires déjà euh, préprogrammés. Moi, je les ai déjà changés. Le générateur, eh bien, ça va vous permettre de, ben, de, de paramétrer la soirée, notamment la hauteur d'observation. Si vous avez des obstacles, collines, montagnes, immeubles, maisons, etc., au-dessus de l'horizon, eh bien, euh, vous pouvez dire, voilà, moi, je vais observer uniquement les objets au-delà de, euh, je sais pas moi, euh, 31 degrés au-dessus de l'horizon. Pour être sûr de, que, que je les vois parce que si je, je les mets en dessous, ben, ils sont cachés. Cachés par une colline par exemple ou, ou autre chose. La pause entre chaque objet. Donc euh, vous observez un objet, une fois que l'observation est terminée, euh, vous pouvez paramétrer une pause. Donc moi je mets généralement 10 minutes, ça me permet de changer d'oculaire, de chercher après un filtre, euh, de manger une petite barre de chocolat si j'en ai envie, de boire un café, ou euh, tout simplement prendre mes jumelles pour regarder euh, ce qui se passe euh, tout autour de moi. Vous avez ensuite à paramétrer le type d'objet que vous voulez regarder. Donc, euh, des amas. Hein, donc, euh, je ne veux pas trop les amas. Ou les amas avec des nébuleuses. Voilà. Par exemple. Amas globulaires. Les amas ouverts. Les nébuleuses planétaires, euh, voilà. Les nébuleuses à euh, réflexion. Les nébuleuses planétaires, je vais les mettre à zéro parce que généralement elles sont petites et j'ai du mal à les voir avec ma petite lunette. Mais bon, allez, on va quand même mettre deux. Les étoiles doubles et triples. Donc, si vous voulez observer des, euh, des étoiles doubles, hein, vous pouvez. Euh, ou triples, système triple, vous pouvez monter ça. Les galaxies, c'est pareil, je les laisse généralement à zéro parce que j'ai pas les. j'ai pas, les, à mon avis, les instruments pour. Allez, on va mettre comme pour les nébuleuses planétaires, on va les mettre à deux. Et puis ensuite le PDF, donc euh, tout ce que va générer le PDF, parce que Astro générateur va vous créer un PDF que vous allez pouvoir imprimer avec une imprimante et transporter dans votre mallette pour votre nuit d'observation. Et puis une checklist, euh, une carte du ciel, voilà, des textes d'explication. Euh, voilà. Vous choisissez ce que vous voulez voir sur votre PDF, hein. je vous laisse regarder ça à tête reposée. La carte du ciel, vous pouvez également, donc la carte du ciel, la couleur du fond, les légendes... Euh, les objets, les constellations et les étoiles choisir les couleurs donc là on est sur les couleurs exemple, les étoiles en noir, les constellations donc les, euh, les, les lignes qui relient les constellations, on peut les mettre par exemple en, en rose pourquoi pas euh, les objets à observer, je vais les mettre en, en, en orange fluo. Euh, les légendes donc s'il y a une légende, c'est-à-dire les, les, les, le nom des, euh, des choses je pas, on va les mettre en bleu et puis, la couleur du fond, moi, je le mets en blanc, généralement, parce que on vous le propose en noir, mais euh, en noir, euh, quand il fait noir et qu'on a une petite lampe rouge pour s'éclairer, un fond de couleur noire, bah, vous ne verrez rien. Donc, euh, je vous conseille de le mettre en blanc. Et ensuite, vous validez, et ensuite, vous générez la soirée en cliquant sur ce bouton. Vous avez ici toutes les caractéristiques que vous avez déjà rentrées, c'est-à-dire votre lieu d'observation. Il vous reste à choisir la date d'observation. Donc là, c'est la date du jour avec l'heure d'enregistrement de cette vidéo. Donc, par exemple, si moi, je veux regarder euh, quelque chose qui va se passer hop, euh, le 15, donc dans deux jours, euh, et euh, à 20 h donc 20 h il ah, faut aller dans l'autre sens voilà je vais le marquer au clavier ce sera mieux voilà 0 0 la durée d'observation alors premier temps vous allez consacrer Par exemple, moi je vais mettre de 20h à 23h 3 heures d'observation pas 4 3 heures et la durée d'observation de chaque objet que je souhaite faire donc moi je veux pas juste regarder les choses je vais pouvoir les dessiner donc, ce que je vais lui demander, c'est, euh, voilà, généralement, j'observe pendant 10 minutes et je dessine pendant, euh, généralement, un quart d'heure. Donc, 10 plus 15, 25, 25 minutes. Je peux choisir le nombre d'objets maximum, c'est-à-dire que, voilà, je peux lui dire, j'en veux 9. Mais bon, il va vous choisir, même si vous mettez 8, il ne va pas vous en mettre 8 parce que vous avez 3 heures d'observation et vous avez euh, 25 minutes par objet. Donc, euh, par définition, vous n'allez pas... Euh, Faire plus de 6 objets normalement. Donc ouais, je vais laisser à 5 et puis je vais décocher. De toute façon, il va me le calculer automatiquement. L'horizon dégagé. Ah, ça c'est génial. Au nord, j'ai ma maison. À l'ouest, j'ai les jardins de mes voisins, les lampadaires et leur maison. Au sud et à l'est, j'ai une horizon dégagée. Donc je vais pouvoir regarder cet horizon. Je choisis mon niveau d'expertise débutant, amateur, amateur confirmé. Hein, vous pouvez choisir expert. Euh, pff, allez, on va choisir euh, débutant, hein, comme ça moi, euh, on aura des objets faciles à observer, euh, choisir une constellation, bah, oh, pff, voilà. vous avez les 88 constellations recensées, vous pouvez tout cocher ou tout décocher, si vous décochez tout, eh ben, vous choisissez voilà, les nébuleuses que vous voulez regarder, Orion, Persée, les gémeaux, euh, voilà. Comme vous voulez. Moi, je vais tout cocher. Comme ça, au moins, il va, il va me proposer les objets les plus intéressants dans tout le ciel. Et je valide. Je vais choisir ensuite mon télescope ou ma lunette. Donc là, mon, ma petite Astro Junior brasseur que j'adore. Et je génère ma soirée. Hop. Voilà. Et la galaxie du triangle M33. I1848. NGC 2281 m35 et m3 et j'ai ici ascension et déclinaison les magnitudes donc des magnitudes adaptées à ma lunette hein, 5 7 6 5 5 4 5 1 6 4 des choses qui sont visibles vous avez les constellations triangle kc cocher géo chien de chasse la difficulté de pointage très facile facile voilà l'intérêt remarquable intéressant bon ça, ouais, ça c'est subjectif mais vous avez ensuite les heures d'observation, de 20h à 20h25, de 20h35 à 21h, de 21h10, voilà, tout est programmé, vous avez juste à suivre le schéma. Ce qu'on peut aller voir, c'est le PDF, donc le PDF il est ici, je clique dessus et on va générer le document de la soirée. Je vais écraser une soirée que j'ai déjà programmée, celle du 1503, hein, c'est la même, hop, voilà, la soirée a été générée, je vais pouvoir l'ouvrir, j'ouvre... Mon euh, document Soirée Astro 15. Je vais mettre ça en grand, je vais réduire le volet pour qu'on puisse bien voir les choses. Donc vous avez la page euh, bah, la page de garde hein, avec euh, joli dessin, la date, euh, le lieu. La checklist de tout ce qu'il ne faut pas oublier la, la lampe rouge, le laser, les vêtements, le goûter, le stylo, etc. Le café. Le planning d'observation, donc là où je vous explique grosso modo ce qui se passe là en dessous. Mais avec un conseil, c'est de sortir le télescope ou la lunette à 18h30 pour la mettre en température. Donc ça c'est super sympa. Le premier objet, là la galaxie du triangle M33. Objet remarquable de 62 secondes d'arc, c'est une galaxie. Je vais l'observer dans ma première période d'observation, j'ai sa magnitude. Ici j'ai ses coordonnées pour les montures équatoriales, ici j'ai ses coordonnées pour les montures azimutales. Et le l'oculaire qui me sera proposé, c'est d'utiliser mon 32 mm. Vous avez à chaque fois une recommandation par rapport à votre matériel, tout simplement. Voilà, donc tout est décrit ensuite, hein, une amaille nébuleuse. I1848 hein, avec euh, toujours mon oculaire de 32 mm euh, 60 secondes d'arc donc un objet assez étendu d'où le, le 32 mm ensuite un amas ouvert à observer avec un oculaire de 10 mm donc là on va resserrer le champ d'observation parce qu'effectivement 4 secondes d'arc hein. euh, ici on va en choisir un oculaire de 20 mm pour regarder un amas ouvert de 28 secondes d'arc hein toujours pareil, donc avec un petit visuel à côté, c'est toujours très sympathique, euh, un amas globulaire pour euh, donc M3, hein, avec mon 10 mm, ouais. et ensuite vous avez la carte du ciel avec les différents objets, M33, euh, etc. Voilà, ici M35, les constellations qu'on a demandé de mettre en rose sur un fond blanc avec les étoiles en noir, voilà c'est quelque chose de sympa c'est pas terrible au niveau carte c'est assez léger hein. donc ensuite vous pouvez affiner les choses hein. m33 ici euh, je vous conseille de prendre stellarium voilà alors hop on va fermer et puis je vais sauvegarder donc enregistrer cette soirée d'observation du 15.03 donc là je vais écraser une ancienne euh, une ancienne tentative hein, que j'avais fait voilà tout est réussi, voilà donc euh, Astro Generator franchement je trouve ça super, trop cool